Bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ah là là, vous savez, vous voyez comment je souris. Je suis content, bien sûr. Regardez-moi ce joueur absolument magnifique. Franchement, on va pas se mentir, mais Neymar, il peut tout faire. Il aurait pu être mannequin. Mais bien sûr, regardez comment il est magnifique. Surtout quand il a le ballon. Ça aurait été le premier mannequin... Qui défile en faisant des dribbles, tu vois ce que je veux dire? Tu lui mets les habits, il a un ballon et il dribble. Tout le monde dit waouh! Oh là là, c'est magnifique! Oh là là, ah bien, bien sûr, tu comprends pas. Neymar peut défiler ou bien il jongle, il met le ballon sur sa tête et puis il met la balle derrière comme ça et il avance et il dit bonjour à tout le monde. Tout le monde prend des photos, mais c'est ça. Regardez les statistiques actuelles de Neymar, il est en train de dépasser les Lionel Messi et les Ronaldo. 16 matchs consécutifs où il est décisif. Tu entends ce que je te dis? Tu vois pas ce qu'il fait avec le ballon hein Tu n'es pas au courant de tout ce qu'il fait avec le ballon Là, on voit clairement que Neymar fait tout ce qu'il veut avec ses pieds. Ça veut dire que lui, il pourrait très bien être banquier. Il gère nos comptes avec ses pieds. Il peut être boulanger. Il fait tous les toutes les baguettes, toutes les viennoiseries. Il fait ça avec ses pieds. Il peut même être taxi. Il conduit avec ses pieds. Neymar peut tout faire avec ses pieds. Il peut changer le monde. Si Neymar hein, commence à à bouger trop vite ses pieds, la terre s'arrête. Vous comprenez pas, vous Vous comprenez pas Vous avez trop critiqué Neymar. Vous l'avez tellement critiqué. Tellement critiqué. Vous avez dit, wow, il prend du poids. Wow, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est pas trop ça. Mais maintenant, c'est quoi Wow, quand on arrive février, il va au carnaval. Vous avez trop critiqué cet homme. Vous avez réveillé. Vous l'avez réveillé. Et maintenant, vous pleurez. Vous pleurez. Hein quand tu fais la danse de la pluie et qu'il pleut après. Non, va pas te cacher. Reste sous la pluie. Mais oui, tu appelles la pluie, la pluie elle vient et tu vas te cacher. Oh là, là, là Je n'ai pas envie d'être mouillé. Non, non, non, non, non. Reste sous la pluie. Tu comprends Tu as chanté pour appeler la pluie. hein? Reste sous la pluie. Tu comprends Tous ceux qui ont critiqué Neymar, vous allez continuer à le critiquer. Vous comprenez Continuez. Voilà, quand il fait des matchs absolument exceptionnels, vous dites, oh là là, mais bon, euh, franchement, j'ai rien à dire. Euh, euh, voilà, c'est ça que je veux entendre. Tu comprends Je ne veux pas entendre des oui, mais avant, euh, euh, euh, toi, tu n'es pas au courant que le gars, depuis qu'il a 13 ans, on le compare à Pelé. Tu, toi, à 13 ans, on le comparait à qui Hein Au délinquant qui était dans le quartier. On te disait quoi Traîne pas avec lui, traîne pas avec lui. Neymar, on lui disait, alors... Qu'est-ce que vous allez faire vous allez, vous allez dépasser Pelé un jour ou, ou, ou, Comment ça va se passer Tu te rends compte hein Moi, quand j'avais 13 ans, personne ne m'a dit « Ouais, euh, est-ce que tu vas dépasser Platini Est-ce que tu vas dépasser Thierry Est-ce que tu vas dépasser Zinedine Zidane ?» Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est « Traîne pas avec lui, euh, euh, ramène-moi des bonnes notes à l'école » et puis c'est tout. Parce que j'étais nul au foot et j'ai rien à voir avec Neymar. Tu comprends Tu vois ce que je veux dire Moi, si j'ouvre une boulangerie et que je fais ça avec mes pieds, mais personne ne va manger. Neymar peut le faire. Neymar peut le faire. Et en plus, ça va vendre de ouf. Parce que tout le monde va dire, ouais, regarde le coup franc qu'il a mis la dernière fois. Moi, je veux qu'il me fasse mon petit sandwich avec ses pieds. Voilà. tranquillos.